Régulateur d'électrolyseur au sel quelle est l'utilité Pour le traitement optimal de l'eau de la piscine cet appareil est le complément idéal de l'électrolyseur au sel Il permet de contrôler le taux de désinfectant dans l'eau du bassin ou potentiel redox La mesure de ce potentiel s'effectue en millivolts Un potentiel redox positif signifie qu'une substance est un agent oxydant plus la mesure est élevée plus elle est oxydante Inversement, un potentiel redox négatif indique qu'une substance est un agent réducteur. Plus la mesure est basse, plus elle est antioxydante. Donc, une mesure supérieure à 750 mV signifie que l'eau du bassin possède un fort pouvoir oxydant, agent oxydant, qui peut provoquer des irritations de la peau, des muqueuses et des voies respiratoires pour les baigneurs, ainsi que la détérioration des équipements métalliques en particulier. Une mesure inférieure à 650 mV indique que l'eau du bassin est antioxydante, agent réducteur. Dans ce cas, l'eau n'est pas suffisamment désinfectée, le risque de développement des bactéries et des algues est important. L'idéal est donc d'obtenir une mesure de redox située entre 650 et 750 mV. C'est précisément cette mission que doit accomplir le régulateur d'électrolyseur au sel. Cet appareil de mesure et de contrôle se branche à la place du détecteur de débit sur le coffret de l'électrolyseur au sel. Le détecteur de débit sera donc maintenant branché sur le régulateur. De ce fait, le fonctionnement de la cellule de l'électrolyseur et donc la production de chlore sera contrôlé. Donc, ce dispositif doit se trouver impérativement en amont de la cellule de l'électrolyseur, car celui-ci doit être actionné uniquement lorsque la filtration fonctionne. Pour connaître le taux de redox, le régulateur utilise une sonde ORP, (oxydo-réduction potentielle. Celle-ci doit être placée sur le conduit de retour vers la piscine, après le filtre et avant tout appareil concernant l'unité de traitement de l'eau.